Tu vois, c'est là où c'est vicieux, c'est que là j'ai chaud, et ce soir je vais encore grelotter comme une victime, et ça, c'est non. Et ben salut tout le monde, j'espère que ça roule. Direction le boulot, one more time. Euh... Ça a l'air de rouler tranquillement pour l'instant, il fait beau, on va pas se plaindre. Je suis à la bourse en lettres, écoutez, je m'étais fixé un horaire euh, que je tiendrai pas, mais qui est bien raisonnable, donc euh, ça va le faire. fond de l'air reste frais. Hein. Je vous confirme que cette nuit en rentrant, ce sera pas la même chanson. Je vous disais que ça roulait bien, c'était avant d'arriver au périph'. Là, j'ai l'impression que ça va. C'est pas une impression, c'est que ça roule pas. Déjà hein. que là, on n'arrive pas à aller jusqu'à la file d'insertion. Alors, à mon avis, au-delà. T'inquiète, brother. J'avais prévu le coup. Oh, ça poque. Hein. Oh la vache, ça dope ici, c'est chaud. Ça roule très mal. Le roseil, c'est bon dans la terrasse. Oh yeah! Qu'est-ce qu'ils font à l'arrêt? N'importe quoi! Encore des gens qui ont loupé leur sortie. C'est exceptionnel ça comme comportement J'ai encore des rapports qui se routent J'ai pris un moucheron, j'aime J'ai pris un moucheron, wow. On est mort c'est ça qu'il faut que je mette comme pause sur euh, chacune des motos entendre un peu il y a déjà des graviers ici mais qu'est-ce qui se passe, il faut pas m'expliquer c'est pas possible c'est déjà le problème sur l'ancien revêtement c'est qu'il y avait plein de graviers dessus ils viennent de le refaire, il ya de nouveau plein de graviers, je comprends plus rien il y a des convois de graviers ici ah mais c'est la farge c'est le... la cimenterie je pense, punaise Allez ah, relou, ouais, j'avais pas pensé, il y a une cimenterie juste derrière. Ça doit être ça. Enfin bref, voilà quoi. Nous y sommes. Souhaitez-moi bon courage et on rentre. Allez on est reparti. Bon bah il fait effectivement froid mais pas autant qu'hier. En tout cas, je suis peut-être mieux couvert. Mais il n'empêche que. Sur le viande. Il faut que j'aille chercher de l'essence. On n'a même pas parlé du référendum euh, citoyen à Paris, là, sur le le maintien ou l'abandon des trottinettes, là, comme ça, euh, libre-service dans Paris, justement. 90% de gens contre. C'est fabuleux, fini, tous ces touristes à la con, par deux, sur le... sur les trottes ça c'est bon ça ça fait plaisir on va aller voir là au pont s'il y en a de l'essence et puis sinon on va retourner à la maison en espérant que il y a eu le plein depuis hier le plein pour faire le plein beaucoup de voitures qui y sont ça m'étonnerait que ce soit bon mais non il hein, n'y a pas il hein. n'y a pas la seboulas euh... une souris, ça, incroyable. pas peur. Hein. Mais à quoi ça sert de rouler comme un trou de balle à cette heure-là alors qu'il n'y a personne. Oh Pique-toi au moins. Allez rebalote Les gens se suivent et se ressemblent Tout frein moteur même pas besoin de toucher au levier de frein ça c'est du pilotage Incroyable ce... ce bâtiment de chantier là. Et est même plus beau qu'est-ce qui se construit à la place, je suis sûr. Ils sont encore là nos amis d'hier soir quand on a eu du mal Bon. Je dis ça, je ne sais même plus quelle voiture c'était donc euh, je ne même pas reconnu si le vague encore été. Là. Je vous aurais bien parlé d'un truc qu'on a entendu ce soir euh, au boulot mais il n'y a pas eu d'histoire euh, un peu légère, que des trucs assez lourds et sombres, euh, je voudrais pas vous plomber votre moment quoi, donc euh, on va s'abstenir. Alors moment de vérité sur le gasoil, par enfin, le mazout. J'espère. J'espère parce que là, ça va être dur sinon. Bon là il n'y en a plus. Là il n'y en a plus. Mais là bas ça va être la même chanson. Je présume. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe vais au pont. Il y a le BP, il a réouvert toute la nuit maintenant, mais franchement, euh, 2 ,30 balles 30 le litre, ça me déchauffe immédiatement. M'étonne qu'il en reste.